Bonjour, bonsoir, comment vous allez Comment vous allez mes enfants et mes frères et sœurs Ici c'est toujours votre maître Marabout, d'accord, c'est le que vous connaissez toujours. Je ne suis pas là pour une démonstration d'une portefeuille magique. C'est juste pour vous informer. Vous qui étiez déjà naqués, vous étiez victime de portefeuille magique. Je voulais vous partager un secret avec vous. Là, le secret va vous permettre de connaître les vrais marabouts parmi les, parmi les faux. Parce que je sais que c'est le monde entier qui a besoin d'une portefeuille magique aujourd'hui. Et il y a plusieurs rentrent dans le pays au Bénin, il y a plusieurs faisaient des recherches sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir avoir une vraie portée magique. Mais toujours que je vois que vous n'avez pas l'argent de tomber sur le vrai marabout, toujours vous êtes victime d'anarchie. Il y a des marabouts qui vous escroqueriez votre argent. Ok. Parce que pourquoi je dis ça Et Tous les jours, quand vous me contactez, vous me dites toujours Papa, ils ont déjà manqué quatre fois, ils ont pris mon argent cinq fois, six fois, sept fois. Donc c'est ça qui me fait chose là, que je voulais vous partager un secret. Là, le secret, ça va vous permettre que dès que vous contactez un marabout, vous allez le questionner. Si quelques marabouts n'arrivent pas à vous répondre vos questions, là, vous allez comprendre légèrement que lui, c'est un acteur. Et il est un voleur, il est un bandit parmi les vrais marabouts. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le portefeuille magique Le portefeuille magique, d'où vient le nom de portefeuille magique C'est ma première question. C'est quoi le portefeuille magique au juste D'où vient le nom de portefeuille magique ça fait deux questions que je sais en train de bon. Je vais détailler les questions maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle le portefeuille magique Ce que vous avez bien comprendre. J'ai une, une petite explication à vous dire. Et le nom de portefeuille magique, du nom de portefeuille magique, vient d'où Parce que si quelque chose n'a pas le, le débit, on ne pourra pas voir le fin de la chose. Le porteur magique existe vraiment. Mais c'est parce que quand vous êtes victime d'anak là, vous voyez les vidéos, vous visitez les vidéos, mais vous n'avez pas la confiance et contactez marabout. Ce que vous avez compris, il s'agit de quoi Le temps qu'il n'y a pas coronavirus là, j'espère que personne ne connaît pas le nom de coronavirus. Mais quand le corona existe maintenant là, tout le monde connaît le nom de corona, n'est-ce pas Ok. Le début de Corona là, j'espère que vous avez bien suivi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes parlent de Corona que non, j'ai son remède, j'ai son médicament, j'ai ici, j'ai ici, j'ai ça. Et beaucoup de personnes parlent de ça, alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de remède. Ils n'ont pas le médicament qu'il le faut, qui, qui peut lutter contre la le la virus là. Il y a pas, ils n'ont pas de médicament. Et ils il commencent sur les réseaux sociaux qu'ils ont de médicaments. Ce sont comment on appelle Ce sont des faux. Parce qu'il veut profiter de Corona pour bouffer de l'argent des gens. J'espère. C'est ainsi que le portefeuille magique aussi. Le portefeuille magique là. Je, je dis toujours que d'où vient le nom de portefeuille magique. Ça vient de où. C'est quoi le portefeuille magique au juste Moi j'ai l'explication. Je connais l'histoire de portefeuille magique. À tous ceux qui ont tombé sur cette vidéo. N'hésitez pas. à partager mon vidéo. Et abonnez mon vidéo. Abonnez ma page. Et, et commentez la vidéo. Vous pouvez partager aussi. Et je vous invite à me contacter pour l'histoire de portée magique. Là, si je vous éclaircisse l'histoire de portée magique, là, là, ça va être garanti que vous avez eu. Là, ça va vous permettre de, de contacter les autres marabouts aussi et de demander l'histoire de portrait magique. Si le marabout n'arrive pas, vous dites, vous, vous bien éclaircitez l'histoire de portée magique, ça directement, qu'il est faux marabout, directement. Parce que moi, je connais l'histoire de portée magique. Je connais le début de l'histoire du portrait magique. Je connais... Il oh, n'y a pas, il y a pas le fin du portefeuille magique là. Parce que c'est un truc que, que beaucoup de personnes ont besoin de ça aujourd'hui. Souvent, on fait des vidéos, mais vous ne voyez pas sur la le, sur le caméra. C'est parce que c'est un secret mystique que l'on ne doit pas partager sur les réseaux sociaux. C'est un secret mystique, mystique que l'on ne doit pas partager sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, maintenant, c'est sur le réseau. Aimez-le notre pays, parce que c'est un truc de royaume, c'est un secret royauté que l'on ne doit pas partager. Mais aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux, maintenant, tous les jours, les gens cherchent à connaître à tous ceux qui ont découvert cette cet secret sur les réseaux sociaux. Les gens cherchent ça toujours, parce que c'est interdit par le rituel même, mais c'est obligé. Le truc est là et ça a aidé beaucoup de choses. C'est un truc qui a aidé les rois. Les rois, c'est à cause du portefeuille porte magique que le roi vit bien. Et aujourd'hui, maintenant, c'est monté sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, il n'y a pas sur les réseaux sociaux. C'est un secret mystique qu'on ne partage pas. Donc, c'est un peu ça. Si vous contactez marabout, demandez au marabout. Si le marabout ne connaît pas le sort de portefeuille, n'hésitez pas à envoyer votre argent. Si vous avez envoyé votre argent, ils vont vous faire seulement. Contactez-moi, je vais vous expliquer le sort de portefeuille magique. Là, ça va vous permettre, et quand vous contactez les marabout, là, vous avez connu le faux parmi les vrais voilà, je suis en plein rituel maintenant je peux vous éclaircir sur l'histoire, mais si j'ai j'ai osé à dire dans le vidéo maintenant là vous allez, vous allez voir dites moi que les, les, les faux marabouts aussi vont, vont, vont, vont commencer à pratiquer la même chose donc je ne veux pas partager sur les réseaux sociaux le secret est chez moi je vais vous expliquer, là si vous avez contacté le marabout, là vous avez connu les vrais parmi les faux, voilà je suis dans mon couvent. Hmm. Je n'ai plus même l'habitude de faire les vidéos. Parce qu'une fois fait le vidéo, il y a des gens qui sont là, qui voient le vidéo en même temps. Ils partagent. Il y a des gens qui voient le vidéo et mettent le, met le numéro d'autres aussi pour vous ennaquer. C'est à cause de ça que moi-même, j'ai mes clients. J'ai beaucoup de gens satisfaits dans les, beaucoup de pays. Et les, ce sont mes clients satisfaits qui m'achètent des clients. Parce que je sais faire mon truc. J'ai le pouvoir. On dit portefeuille magique. Vous attendez bien le nom de magique dedans non? Mais il y a des marabouts dans le pays, mais ce n'est pas tous les marabouts qui ont le pouvoir mystique qui le fait. Il ne, peut pas, il ne peut pas le faire. Il y a des grands marabouts dans le pays, il y a des, des rois, des, des fétiches dans notre pays au Bénézi. Mais le, le, le comment dire, le da, le DA est différent de, de, de magicien. Quand tu es marabout et si tu n'as pas le pouvoir magique là, tu ne peux jamais le faire. Le pouvoir magique est différent de pouvoir occulte. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Donc moi j'ai le pouvoir mystique qui peut vous aider à voir le vrai portefeuille magique. Ceux qui étaient déjà victimes d'un hack, ceux qui sont annaqués par les faux magabots, plusieurs plus. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui prennent, qui prennent mon et en train de vous annaquer. Ce n'est pas moi. C'est un seul numéro, plus 229, 66, 86, 90, 65. À part ce numéro-là, il n'y a plus d'autres numéros. Si quelqu'un a essayé de vous, de vous rejoindre avec d'autres numéros-là, dites-le que ce n'est pas, pas moi-même. Voilà, je suis en plein youtube Voilà. Les portefeuilles sont beaucoup ici. Tout là, ce sont des commandes que j'ai eues. Vous voyez. Ce sont des commandes que j'ai eues. Jusqu'à maintenant. Ce sont des commandes que j'ai eues même. Et je dois faire arriver ça. Donc, si je ne suis pas quelqu'un de confiance là, les gens ne pourraient pas me commander beaucoup de portefeuilles magiques comme ça. Même à la DHL, là, on fait l'envoi. Tout le monde me connaît là-bas. Une fois envoyé ton agent, tu auras ton portefeuille magique. Vous me comprenez bien? Voilà. De mon côté, le portefeuille a commencé par 200 000 francs par jour. Le portefeuille magique qui produit 200 000 par jour, c'est à 8 mois, renouvelable. Et le portefeuille magique qui produit 500 000 par jour, ça c'est un 1 an renouvelable. Le portefeuille magique qui produit 2 millions, 1 million par jour, -moi, ça aussi c'est un 1 an renouvelable. Le portefeuille magique de 2 millions qui va vous produire 2 millions, c'est à 2 ans renouvelable, ainsi de suite. Mais j'attends dans les vidéos que beaucoup de personnes disaient qu'il y a portefeuille magique pour 5 ans, il y a pour 7 ans, il y a pour 10 ans. Ce sont des faux, c'est vraiment, ça me fait du mal. Regardez le truc là maintenant, c'est une fermeture. Est-ce que vous pouvez utiliser ce fermeture pendant 5 ans ou pendant 10 ans Alors que le truc est là maintenant, une fois fait sur ton nom maintenant, personne n'a pas le droit de voir l'intérieur du portefeuille. Personne n'a pas le droit de mettre l'argent dedans, prendre l'argent l'argent dedans, sans, sans que toi. Alors que les gens disent que 5 ans, est-ce que ce fermeture, peut on peut utiliser chaque jour parce que c'est un portefeuille qui est produit tous les jours Et maintenant, fermer ouvrir tous les jours pendant 5 ans. Est-ce que ça peut, ça peut tenir ça et aussi les colis qui sont là, sur les colis peuvent tenir ça pendant 5 ans. Arrêtez de mentir aux gens. Les faux marabouts. arrêtez de mentir aux gens sur les ressources. Ce n'est pas bon du tout. Mais je sais que vous allez payer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, le Dieu qui, a, qui nous a mis sur tête là, le Dieu, Dieu n'est pas bête. Il voit tout. Il voit tout. Je sais qu'il y a un jour pour le jugement pour vous. Regardez, il n'y a pas pour 3 ans, il n'y a pas pour 5 ans. Le fermeture, ce fermeture là, à peine 1 an, 2 ans, ça va gâter. Maintenant, le truc là, on dit que la personne n'a pas le droit de voir l'intérieur. Personne n'a pas le droit de prendre les gens dedans. Et tu vas utiliser pendant 5 ans. Si la famille est gâtée, là, qui va te reparler ça Et si le courrier est gâtée, là, qui va te reparler Alors que c'est un truc de secret. Tu ne peux pas amener, tu ne peux pas amener ça chez le tailleur d'aller le Non, non. Donc, c'est un peu ça. Je suis là pour vous faire une démonstration. Mais la démonstration, si les gens me permettent, je vais le faire. Si ils pas permis, je laisse. Parce que c'est juste les, pour juste vous éclairer de, de certaines choses que je suis là. Voilà. Je vais demander aux génies s'ils ont accepté de, de, de faire une démonstration, une petite démonstration. Vous, je vais faire. S'ils n'ont pas accepté, je laisse en même temps. Donc, le, ce qu'il a là, je ne peux pas vous expliquer. Bon, je ne connais pas son nom en français. Je connais ça dans notre langue locale. Vous voyez, on s'appelle Way. Voilà. C'est ça qui. Qui va permettre que. Vous ne pouvez pas. Moi, je vois tout ce qui est là. C'est ça qui va permettre de savoir si les génies si autorisés ou pas. Ok. Donc, une fois que je vous fais le portefeuille magique là, vous allez recevoir mon portefeuille avec deux bagues. Vous voyez les bagues Les bagues qui sont là, là. C'est pour ce travaux. Vous voyez. Vous allez recevoir deux bagues. Un bague pour la protection. Le deuxième bague, c'est pour la modification. La bague là, c'est ça que tu vas porter avant d'aller dormir, taper le portefeuille trois fois avant que le portefeuille produise. Si tu as perdu la bague là, le portefeuille ne peut jamais te produire encore. Tu dois me contacter, je dois, je dois encore faire la bague et t'envoyer avant que le portefeuille ne soit produit. Donc, deux bagues pour un portefeuille, un pour protection, parce que je suis... Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux, qui disaient après avoir fait le portefeuille, les gens devenus fous, les gens devenaient folles, tout ça là. Que les gens devenus fous, les gens devenus faux. Arrêtez de dire ça. Par exemple, un, je vais vous donner un, un, un, un exemple. Dans ta famille, par exemple, dans ta famille, c'est toi qui es le seul dans ta famille que tout le monde le commande. Va m'acheter des du truc, va m'a va m'acheter du truc du gauche à droite. Et tu es devenu pieds pour la famille. Tu es devenu pieds pour ta famille. Pour trouver francs, c'est difficile à toi. Toi qui es le Mifan, le de te dépasse, si tu as commencé à compter des millions, est-ce que tu es sûr que de tes familles, les familles qui, ceux qui ont l'habitude de, de, de, de commander tous les jours, est-ce qu'ils sont d'accord avec toi Ils ne peuvent jamais, c'est de là que la, la, la sorcellerie commence. La sorcellerie est un peu partout dans le monde, c'est un peu partout, surtout en Afrique. Donc, ce qui, ce qui se passe là, c'est pas le portrait, il y a pas... Il y a, le portefeuille ne peut jamais rendre fou la personne. Depuis que moi j'ai commencé des soins, je n'ai jamais fait le travail à quelqu'un que le portefeuille le rend fou. Ça, c'est du fausse histoire ça. Donc, vous allez recevoir encore, une fois, de vous envoyer le... Le portefeuille, vous allez reçoit le savon. Regardez encore ici. Il y a un savon noir. Parce que parmi vous, là, il y a beaucoup qui sont parmi vous, qui ont des mauvais esprits derrière vous, qui vous étaient déjà envoûté par, par, par, par, par vos grands-papas papa vos grands mères vos, vos Mais une fois que vous touchez le portefeuille comme ça, là, le portefeuille détruit en même temps. Et vous direz que c'est le qui a faut faire. Que c'est Marabou qui n'a pas bien fait le travail. Alors que c'est l'envoûtement qui vous suit là. C'est est, est à cause de ça que le portefeuille est gâté. Donc une fois vous reçoivez mon portefeuille, vous avez trouvé un savon noir là. Avant de toucher, une fois de vous envoyer le colis, vous allez voir deux colis. Le portefeuille sera pas avec les bagues et le pot magique. Et vous avez trouvé un savon aussi. Le savon, c'est ça qui va vous permettre. Une fois que vous reçoivez le portefeuille, c'est le savon que vous avez touché avec le savon d'abord, avant de toucher mon portefeuille. C'est un savon de purification qui va vous purifier. Vous voyez un peu. Donc, mon portefeuille, un portefeuille, deux arbres, savon, un pou poudre de, de, de, de, de magique. Le poudre magique, son rôle, je vais vous l'expliquer. Une fois que tu es au Togo ou bien tu es en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, j'espère que c'est français français qu'on utilise là-bas. Euh, c'est en français qu'on utilise là-bas en Côte d'Ivoire. Bon, dès que tu as quitté en Côte d'Ivoire, parce que le portefeuille, tu as fait en français. Dès que tu as quitté en Côte d'Ivoire, en Europe, là, comment ça va produire Personne n'utilise pas le français en, en Europe. Donc arriver là-bas, c'est le poudre magique là, que tu vas mettre un peu dans le portefeuille avant de les dormir. Dès que tu mets un peu de poudre magique dans le portefeuille et taper trois fois, le portefeuille nous, automatiquement connaît dans le pays qu'il a c'est l'argent qui va produire en même temps. C'est pas que ça va encore produire, ça va encore produire français. Hein? Donc c'est le rôle de poudre magique ça. Donc ça peut tard je vais vous expliquer un peu, je vais vous faire une démonstration, vous allez voir. Voilà le portefeuille. Voilà le portefeuille. Je dis que je vais demander aux gênés s'ils ont accepté ou pas. Mmh. Excusez-moi. Hein. Hum. Excusez-moi. Regardez-moi bien. Ne dites pas que papa met l'argent dans le portefeuille. C'est ça qui m'énerve souvent. C'est pourquoi je bloque les commentaires. Parce que je n'ai pas le temps de. De vous escroquerie, je n'ai pas le temps de faire cela. <rire> Directement. Hein? <rire> regardez-moi bien, regardez-moi bien. Voilà le porte-feuille. C'est toujours vite. Il n'y a pas le fermetier intérieur. Mon porte-feuille ne produit pas faux billets. Donc. Ce qu'ils sont en train de vous montrer sur les autres, avec les phobies, en train de vous, en train de vous mentir, la porte ne produit pas le phobier. C'est vrai l'argent qui va sortir dedans. Voilà. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Je vous ai parlé d'un poudre magique. Je vous ai parlé d'un poudre magique. Voilà mon poudre. Le poudre magique dont je vous ai parlé, c'est ça qui enchaîne tout. C'est ça qui enchaîne toute la réplication d'argent et le production d'argent. Moi, j'ai le pouvoir, mais c'est pourquoi je n'ai pas porté la bague. Mais une fois, vous, chez vous là, vous devez porter la bague et taper le portefeuille, va voir que ça a produit. Pour me comprendre bien, Voilà. Voilà. Je veux ouvrir, vous allez voir si les on peut mettre ou pas. Mais j'espère que tu ne peux jamais me dessus parce que je n'ai jamais, depuis que j'ai eu le pouvoir maintenant, je n'ai jamais essayé de cette... Je de truc et ça, et ça ne donne pas. Ça doit donner forcé. On doit trouver l'argent dedans. Petite, au moins maximum, là, si c'était 200 ou 300, mais ça doit sortir dedans. Ça c'est forcé il n'y a rien à faire. Regardez bien. Et voilà mon numéro, p 229, 66, 86, 90, 65. Voilà le portefeuille. J'espère qu'il y aura l'argent dedans temps forcé. Vous voyez. L'argent est dedans. L'argent est dedans. Oh, c est, même si c'est 50, ça doit produire. Regardez. Et ce n'est pas faux billets. Ce sont des vrais d'argent Vous voyez l'étiquette. Comment ça brille Mon portefeuille ne produit pas. Ne produit pas. Vous, mais vous voyez des vidéos avec les faux billets. Des faux billets d'euros. Les faux billets de, de, de tout. Et vous aussi là. Vous directement allez contacter. ma Après avoir vous attaqué là. C'est ça que vous cherchez. Vous vous vous, vous vous vous commencez à chercher les vous sur les réseaux. Regardez l'argent, voilà l'argent. Regardez avec moi. Au moins, si, au moins, au moins 20 minutes 50, mais ça doit sortir dedans, forcément. Moi j'ai déjà le pouvoir, mais c'est pourquoi je n'ai pas, pas mis le truc là, le bac là, avant que ça pour lui. Vous oh, voyez. L'argent dedans, l'argent est dedans. L'argent est, est dedans. Si je tape là, seulement là, ça doit encore remplir. C'est comme ça. L'agent est dedans. Rien que des billets de 10 000. Ouais, un peu ok n'hésitez pas de me contacter c'est toujours votre maître marabout. un seul marabou n'y a pas de haut un seul numéro là c'est ça que vous allez contacter si vous avez besoin de moi si vous voulez aussi l'explication de portefeuille magique là je n'étais pas dit j'aime pas vous dire forcément de faire travailler chez moi mais je vais vous expliquer là vous allez savoir comment comporter comment comment si vous avez contacté le marabout, vous allez connaître les vrais marabouts parmi les faux Sinon, bon, ce que vous avez en train de dire, papa, je suis victime 4 fois, 5 fois, surtout vous les Ivoiriens. Vous je suis victime 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 10 fois, 8 fois, fois. Arrêtez de dire ça là. Le verre existe. Le verre toujours existe. Si vous avez, vous n'avez pas le, le, le moyen de déplacement, venez me voir. À distance ou si vous avez l'argent de déplacement, venez me voir, il n'y a pas de problème. On va faire tout. Mmh? Essayez de commenter la vidéo, partager la vidéo et abonner. C'est toujours votre maître marabout Merci beaucoup et à tout à l'heure.